tu vas arriver sur la route principale, tu vas descendre à gauche, euh, Ok, on est parti les amis. Ouais, les... ouais, pour un bon moment hein. Ouais, ouais, bah on connaît ça, on a bon. l'habitude, hein. Moi, je vais sortir le téléphone, Yo hein. ouais, <rire> les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Squad en compagnie de Wolf, de Ran, de Guillaume, d'Ardensoul et de Chris Sachs. Et je dois vous dire un truc, cette partie m'a rappelé nos sorties sur Arma, et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu. Allez, je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. Oh ah, est... il Casse-gueule ici. Hein. Eu cette route, de toute façon, Guillaume. Ah oh ouais. De toute façon, toi, je te dirai pas de tourner. Tu peux garder la route. Ok. Alors, regarde, un, regarde un petit peu la carte, voir comment ça se passe. Le deuxième point, il est où, si on est proche ou pas. Comme ça, on dirige autre part. Enfin, J'ai mis un point, mais. De toute façon, je suis sur la map. Hein. Ouais. Et putain, je vois super mal les drapeaux qu'on a. Hein en fait, tu peux, tu peux les, les agrandir normalement à droite avec les options de la map. Là. on rentre sur la map, ils sont en train de, de mettre des, des, des espèces de petites tours et demi. C'est des phobes ouais, et demi ça. Euh, ouais, si c'est rouge, ouais. Et elles sont juste avant notre point en fait. Ouais. Elles sont sur la route. Ok. Euh... Ah merde. Vas-y, vas-y, vas aura... tu peux continuer. On peut pas avoir un point haut euh, pour What's avoir it? un visuel sur leur pub justement pense. Bah, en fait, faudrait. Euh... Vas-y, continue. Ça, si en fait, au là, au là tu vas avoir un léger virage là. à gauche. Et en fait, là tu dois avoir des. Euh... Attends, ralentis parce que tu dois avoir des constructions sur la gauche là. Ouais, je les ai, on vous Avec un pont. Et en fait, si on pouvait tourner à gauche là et remonter le. Je sais pas ce que c'est. Ah bah quoi là, ce il est en train de il faire le. Ah, voilà. Le blindé, il est en train de faire ça là. Mais là faudrait remonter tout de suite sur la gauche, je sais Il pas, y pas y si a on peut pas passer à... avec la quoi, c'est à en face ouais, ah, si tu remontes le lit de la rivière, on va tomber pile poil ah, sur eux en fait. Ah, L'objectif c'est pas forcément de se rapprocher trop près, tu vois, c'est si on peut traiter un peu à distance. Euh... Ouais, mais une fois passé le, le rétrécissement, fais gaffe, yeah, parce que là on va se retrouver à, ouais, on va dire 100-150 mètres de à peu près. Et après on on serait... à 2, hein. faudrait laisser juste la tourelle dépasser là. Ardenso, ah, t'es comment là T'as un visuel ou pas sur euh, en contrebas là Non Arrête Tom, moi je descends, on est trop près là, on est trop près. Ah, est bon, un visuel, mais... Ok, check, check. Oh, je, je reviens avec toi, hein. ouais. c'est bah, là-haut là. -haut, là. <rire> voilà. On en a. On a un contact au 180 Je vais juste dire par où le but je suis en train Non, je suis tombé, j'ai pas eu le temps de me soigner. Ou à je sais pas, mais trop de ah, Vous avez du contact à peu près au sud à une distance à peu près de 300 mètres. Ah non, ouais, ils sont pas à 300 mètres. Non, ils sont plus là. Bah ouais, mais c'était juste ah, mais euh, tu en peux fait. Les Aïe, aïe, en train de prendre vrai, le bastos, ouais, je suis mort, je sais pas d'où c'est venu Il m'a ah, un posé plus une plus question, plus le, ouais. le leader là, le... mais je sais pas, il n'a pas eu le temps de me rejoindre, attends je te réinvite pour ça que je ne bouge pas Faire juste un maximum de smoke là c'est où euh, Guillaume On peut t'enlever ou pas Juste derrière le rocher en fait oh, je ouais. J'étais venu chercher mais en fait quand je me suis tourné j'en ai vu 5 qui m'ont regardé On va essayer de voir si on peut relever le jardin En, en tout je peux pas te bander toi Ah si si On peut plus courir Vas-y on bouge on bouge on bouge pour reprendre un so bandage sur le véhicule, from. il doit rester quelques points encore. Ah ouais, ouais. relevé euh, oh. en dessous ou pas Ouais, ah, là, il est en dessous. Je le relève par contre, il va falloir bouger le véhicule. Hein. Ouais, je on, ah, on, le se... on se soigne Il faut le médic. Une fois que tu es c'est le médic. Et on a toujours quelqu'un dans le véhicule qui a la, oh. la 12-7 Non, bah non. non, non, non. Il faut faire reculer le véhicule. <rire> J'ai un petit problème technique, il va falloir que je m'absente pas longtemps, mais. Euh... Euh... Vas-y, reculez le véhicule. Ouais, tu. Vous me prévenez quand vous êtes plus derrière. Ouais, je deux suis secondes, dedans. je reviens. Souvenez-moi <rire> que je vous écrase pas, quoi. Vas-y, vas-y, recule, recule, recule. Légèrement sur ta gauche. Parce que tu vas voir un mur, vas-y, encore. Mais vous montrez le problème technique Un bâtiment derrière, pas trop loin. Si si vous de voyez, voyez le problème technique Bah, madame, euh, elle n'aime pas les araignées, madame. Du coup, euh, obligé de partir l'aider quoi. Tu peux descendre, enfin, vous pouvez descendre. Enfin, Guillaume euh, ouais. te lairer, ouais. Ouais. Bon, par contre, enfin, on va la virer, on va éviter de la hein. tuer. Hein. je crois que tu peux couper le moteur. Là. Bon, désolé, hein, hey, donc, oui, some ça donne quoi Culte, pour on là, on a rien pour ok, j'arrive, j'arrive. rien vite On dans le bâtiment. Parce qu'on est entre deux fois, mais bon. on peut un peu de marche. Ouais. Y'a du monde dans le bâtiment là Non Yes. Allez, poser, merci Anne. Euh, elle, elle bouge pas. Oh, ouais, je bouge pas. En, en pleine forme. Merci bien. Du coup, les fobs ont été détruites, si je suppose. Si, euh... euh, C'est pas d'ailleurs. Hein. Euh, non. Les oh, que la phob était nettoyée. Hein. Mais il y a une fob ennemie. Euh au sud-ouest a priori Il est où le prochain point ouais, il est vachement plus au sud hein. sinon on peut carrément des... on se désengager et partir sur le point en véhicule ouais. du coup on passe ouais. à l'ouest vas-y on va faire ça t'as pas le de à récupérer oh, Attends, je, déjà. Je, euh, si si je peux le récupérer et continue en face dans ce jeu tu es obligé de jouer avec tes potes non pas forcément mono Mano hein. tu es obligé de jouer avec des gens Mais pas forcément avec tes potes Tu fais des connaissances hein. South, Oh on n'aurait pas dû y du y y de prendre cette route là là Tu qu'il y a du monde de l'autre côté là Il y a plein de trucs de marqué et il s'est mis en position pour tirer de l'autre côté Fais <rire> gaffe on arrive sur zone, il y a du monde en face Ouais ouais ouais euh, Faut me dire où s'arrêter du coup oh, on, bah, on arrive faut face là, à là. nous on a du monde Ouais ouais ouais Arrête toi par là hein. On a du monde vrai, à notre très sud très et très à l'est là très. On a la fob à notre gauche là Attends, il y a une petite habitation, là. on va s'arrêter à côté. Il faut Mano, il faut, il faut, il faut essayer. Oh putain, se fasse mat. Pas hésiter, hein. Même si t'es un peu timide, c'est pas grave. Tu, y a pas besoin de beaucoup communiquer hein, avec les squads, hein. Mais euh... franchement, c'est, super intéressant. On a du monde euh, face à nous. Hein. Hey, commande, uh, give me Attends, c'est à côté. Un... Sur... Descendez, de... descendez, de... descendez. On se fait sniper. il a rien dû, est, bien du il est de... 180, oh, 195, hein. il vient en Zimut 195 il a une tire de loup ouais, oh le DQ est mort Ah on a perdu le nom de moi ouais. descend d'ensoul descend descend descend waouh la roquette descend on d'ensoul faut qu'on bouge Ouais, il m'a puer je suis en train de descendre en fait il m'a puer Allez, je jouée de la roquette j'ai pas eu le temps de voir maintenant mmh, c'est un espace j'ai mais je l'ai pris c'est vous au sol hein. Ça vient des hauteurs euh, à l'est là Yo mon espo ça vaut quoi Nord-Est c'est à nous ah, Pff, Franchement j'aurais bien traversé pour aller sur le côté est sur le hauteur là mais... Euh... Qu'on se mette à rallye ouais, dans un rallye aujourd'hui, ok. Il y a un monte. véhicule euh, 180, je sais pas s'il si est à nous. Euh, tu regardes 180, tu regardes la carte. Et s'il y a rien à nous, euh, s'il y a pas de bleu, c'est Ah ouais. Y a... Il y a du bleu, mais euh... ouais, si ça doit être à nous. La suite, t'as vu le missile qui est passé? Non. Non. un taux, non? non un taux, un taux non. ouais. Merde. Il y a la note qui vient de passer. Oh le Fab. Ah je peux pas te faire un tuto mano en live là. Hein. Enfin pas en pas en plein jeu. De quoi un tuto Le mieux c'est de rejoindre une squad et puis de se mettre. Euh, non mais sur tu sais par exemple, exemple quand t'appuies sur T, euh, là par exemple, c'est pas mon rally. Là, je, je, là je suis là sur l'En plus sur le. Comment on appelle ça le. Le panneau comme tu dis de commande mais du de, de, de leader donc du coup il y a plus de choses qu'un qu un soldat d'infanterie de base. Ouais, ça ah j'ai fait, fait comprendre bon. Est-ce qu'il despawn ce, ce truc Force à toi ma station poule. Station to you, on traverse, on traverse. Alors, on le met là pas de pire qu'ailleurs. Bien sûr, Squad Ness! T'as déjà essayé ou pas? Un ami, putain, il a On va essayer de se faire petit là sur la hauteur. Oh, l'hélico il s'est fait découper là-bas! Je vais équiper pour la distance moi avec ça. Hein. Non plus, Je suis à la aimpoint. Ah, vous êtes au... Ah, merde, vous êtes en. Ok. Je suis à aimpoint, c'est pareil, il n'y avait pas de bateau dispo. Euh... D'accord. Ouais, je pense qu'il y en a Vous avez du visuel, vous Ouais. Bah, s'il est tout seul, tu il est tout seul, tu check à, dro à droite un peu. Ah oh non, il s'est barré l'autre. Ok, ils sont dans la crête. Un, il est dans la crête et l'autre, est dans la crête. Hey command, can we get 6 and 10? Un pick non, non, il y a deux Get them, uh, with your ici, on our point. Ah bah tu as deux seconds. Bah sûr. 1, C'est pas loin, c'est pas loin. Ouais, ouais, il a pris le blindé, là, il a ramassé mmh. là, c'est beau Bon, les gars, on va essayer de descendre, traverser la rivière. Ouais, ah, mais le sniper il va nous griller, celui qui est sur la hauteur en 205. Faut aller plus à gauche à la fois. Ah, ils sont même deux, regarde If everyone vous assigner uh, des fire teams, là. Uh, We are losing our shot. We're losing our shot. We should have this cap first before they even get close to taking it. We need more bodies on, uh... Si okay, quelqu'un est uh, uh, clos, vous pouvez spotter hein, sur la map. We need everybody on, proper now for defense. We'll on va continuer uh, côté God, sud. On essaie de traverser encore. 10, 6, si vous pouvez pousser sud, Hengou, tout le monde se tourne vers Zara. Et puis 2, quand ils se là, ils peuvent pousser. c'est ça, les saveurs américains, ils arrivent bien à défendre. Nous pas Nous défendons Nous heli Vous les avez trouvé? Ouais ils sont contre bas mais il y a l'arme là, j'ai Franchement, par contre, restez pas tous focalisés sur ces deux gars, y'en y a il y en a d'autres ennemis autour hein. Euh je décalle dégâts, je vais prendre euh en euh... sud-ouest. Je crois traité je crois. Ouais, le pilote chat il est mort aussi ouais. A... Macobsa, il les les MG, faites gaffe hein. Non, oui, ils ont pas euh, le plus. Je pense qu'il y en un mec à l'intérieur ouais. Pour le traiter bref ouais. Ouais, tu les vois ici là marqueur oeil j'ai pas la bonne lunette moi je suis bon pour le, le foncer dans le tas quoi. Ah ouais, je fais un petit tir dedans à l'intérieur ça peut, ça peut les tuer hein. Il y a la 10 qui passe à côté. Ouais, t'es sur les hauteurs là avec Ran négatif je suis descendu un peu parce que j'ai pas de visu, c'est trop loin. Ok. Tiens, je vais bouger vite fait euh, au niveau des MG là. Ouais, Marqueur y y'a du monde dans. Ça doit être leur. On est repéré hein. Restez sur le hauteur, là on a la squad GIF qui est en train d'essayer de progresser à l'intérieur. Par contre, fais gaffe, friend, ça peut arriver dans nos 6. On a sur marqueur il y a des gars à nous qui sont rentrés à l'intérieur Faites gaffe Au niveau de la smoke là AT, Je marque sur okay, vu Allumez le il est en train d'essayer d'avoir notre hélico là Dans marqueur marqueur, il y a un, un, un athée là. Ah, GG. Petit oh, oh, oh, oh, assaut sympa sur la fin. J'ai bien ça aimé. Ça fait plaisir. On prend du temps à contourner. Mais au moins, on arrive au bon endroit, au bon moment, et on file un coup de main. je les mecs.